Maintenant, on va continuer à regarder tout autour, hein. Ah oui, oui là-bas. Là-bas On va regarder ce que c'est, Oh, c'est les pompiers. On va voir oui, oui, oui, oui. Et alors, c'est bien ici Oui, hein Oui. Oh, si je dis, si je dis tout le te temps. Pas... Évitez de mettre plus comme ça sur le côté. Il faut que tu te mettes de l'autre côté. Le dos, le dos sur toi comme ça. Lui, tu mets tes jambes au côté, bien sûr. Tu mets les jambes comme ça et tu les mets ici les jambes. Oui, au-dessus. Là. En fait, là. Là, tu vas cliquer le ça. à toi. Ah, ah c'est ça. Elle va faire la même chose Et moi qui mets les jambes, tu Allez, c'est la mère Antonia. Non, pas, pas, pas, pas, ah ouais, parce que c'est trop difficile. C'est bon, C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est C'est possible. Regarde, ça monte! Ah, ça oui. ça. Oh. Et on peut moins pousser les arbres! Yah! Maman, t'es vraiment pas le qu'ils ont pas mis de ceinture! Hein. C'est vite! Mais ça fait pas peur! Hein. Non. non! regarde, ça me ça fait ah, pas peur, Vivi Ça fait pas peur Non Oui, mais on regarde le paysage, ça fait beau Oh, <rire> ah, re regardez les montagnes rouges Attends, là. Ouh. Oh, Ouh. Regardez oui. tous mais les montagnes rouges Ah, ah. On Regardez tous Non Regardez tous Regardez tous C'est la nausée dans la vie Allons on est dans un ballon oh Oui, on est dans un ballon Il fait très peu vite oh oui. Et on regarde sa lune oh oui. Regardez ce salut. C'est quelque chose la nuit Ah oh, oui, oui. oui, oui Sauf que ça ferme à 6h, voilà. en, en, en hiver, oui On va remercier oui. à l'hiver Qu'est-ce qu'il y a de lui Il faut ça le soir Il faut encore Oui Après, j'ai vu, va voir ce qu'il te l'en fait Aimons-nous <rire> tout non, ça, va, ça, va, ça, va, ça va finir Hey hey! la hey, C'est hey. hey, hey. C'est dada papa Tu la le tuer Tu vas te faire tuer. Tu vas te tuer Toute la journée. Peut-être est-il chez flic et flaque. que pour Émile. Qu Cathy se rend au théâtre de flic et flac Bah, ben, y'a pas. Un oh, suis... ça. hein Oh, j'ai su une, moi. Allez, moi. Zoom. Ouais. Ça finit pas Maintenant. Ouais, non. Non. Mais il est quelle heure 5h30. Mais ça doit fermer à 6h. Ouais, mais bon, il veut te dire de, de commencer à dégager. Mais on n'a pas encore fait le dernier. Attends, maman. Je Attends, sais, Mathieu, on n'a pas eu le temps de tout voir non plus. Mais là, regarde. c'est parfois des parcs comme ça, il faut le faire en plus de fois. Ah, ah, ah Salut les amis, avez-vous vu le petit canard Non Cathy, moi non plus dit Victor Tu as demandé à Victor Cathy va dans le bois chercher Victor. Il s'est peut-être caché, Victor. Et moi je ah. vois le canard. Qui a vu le canard ah. Ouf Moi je vois le canard. Moi j'ai vu oh, le canard. Moi aussi, moi aussi. Où oui, il aussi. est le canard Où est le canard là Où est le canard Là. Sacré petit canard, il se cache depuis toujours. Il n'a pas deux comme lui. Sacré canard. Bien, après non, c'est le bain, c'est l'heure bas. C'est fini oui, C'est fini.